Vous êtes nombreux à avoir réagi à mon test de la OnePlus Watch. Je vous l'avais promis pendant le test, pendant le live, pendant la vidéo unboxing. Je vous prépare et je suis en train de vous préparer pas mal de comparatifs avec d'autres montres qui vous intéressent. Notamment... Aujourd'hui, on va la comparer avec la Samsung Galaxy Active 2. Vous savez, je catégorise les montres connectées, les montres connectées qui sont présentes sur le marché. Là, pour moi sur la Samsung Galaxy Active 2 face à la OnePlus Watch, on n'est pas vraiment sur deux montres concurrentes parce que une a un OS ouvert, une a un OS fermé avec ou pas de l'autonomie. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur quelle montre entre les deux je choisirais, bien entendu en fonction du budget et bien entendu en fonction de ce qu'on peut faire avec. Oneplus Watch ou Galaxy Active 2, c'est parti Tout d'abord, les deux montres sont disponibles en deux éditions, deux éditions différentes. Pour la Oneplus Watch, il y a l'édition standard, classique, l'édition cobalt l'édition standard classique est disponible à 159 euros elle est disponible aussi en deux couleurs on en parlera après dans le design pour ce qui est de l'édition cobalt elle n'est pas encore sortie. à l'heure actuelle je n'ai pas encore le tarif définitif le prix mais on pourrait imaginer qu'elle soit plus chère, en espérant qu'elle reste aux alentours de 200 euros à peu près dans tous les cas l'édition cobalt sera une oneplus watch édition classique avec de meilleures finitions, de meilleurs matériaux. Ça ne changera pas au niveau des fonctionnalités. Pour ce qui est de la Galaxy Active 2, il y a aussi deux éditions, ou plutôt deux formats. Un format Galaxy Active 2 40 mm pour les poignets un peu plus fins et un format 44 mm pour les poignets. Un peu plus large sachant que la oneplus watch elle est à 46 mm on voit déjà une petite distinction de taille qu'on parlera qu'on dévoquera juste après pour chaque format il y a deux possibilités une montre équipée simplement du bluetooth et une montre équipée de la 4g ce qui va amener deux prix aussi différents actuellement sur le site samsung la moins chère la 40 mm bluetooth est disponible à 229 euros lorsqu'on part sur le format 44 mm le prix est à 249 euros pour le bluetooth et pour l'édition 4G, on a un prix de 289 euros. On se retrouve donc, Galaxy Active 2 vs OnePlus Watch, à une différence de prix allant de 70 euros jusqu'à 130 euros, en fonction de la taille et 4G ou pas. Bien entendu, la OnePlus Watch n'a pas la 4G, la possibilité d'avoir une 4G, elle n'a pas non plus la possibilité d'avoir un format plus réduit comme la 40 mm. Donc logiquement, dans cette vidéo, je vais plutôt comparer la Galaxy Watch 44 mm Bluetooth avec la OnePlus Watch 46 mm. Et dans ce cas-là, on a une montre à 249 euros côté Samsung et une montre à 159 euros côté OnePlus donc 90 euros de plus sachant aussi que là je vous donne les prix officiels les prix Samsung il est toujours possible de grappiller un petit peu un petit peu d'euros si on l'a fait importer sur le marché gris ce que je ne conseille pas forcément mais bref vous allez pouvoir la trouver la montre aux alentours on va dire de 200 euros pour moi vous avez même certaines fois quelques promotions à 190 euros je crois de mémoire les dernières ou 189 euros mais plus sur le petit format Bref pour synthétiser la OnePlus 159 euros et on va dire que la Galaxy Active 2 44 mm Bluetooth vous allez plutôt la trouver entre 200 et 250 euros. Donc une différence de prix quand même notable de 50 à 90 euros. Parlons maintenant de la différence de design. Alors comparons le design un petit peu le design de la OnePlus Watch et celui de la Samsung Galaxy Active 2 44 mm. Chez OnePlus on est sur une montre avec un cadran de 46 mm. 46 mm, plus précisément 46,4 par 46,4, donc diamètre 46,4, et avec une épaisseur de 10,9 mm. C'est une taille, je vous le disais maintenant, presque standard du 46 mm. Euh, toutes les marques qui sortent des montres entre 100 et 180 euros font que exclusivement, pratiquement, du 46 mm. Au niveau de la Galaxy Active 2 44 mm, on est sur du tout rond du 44 mm de diamètre, 44,0 mm. Et l'épaisseur, exactement la même, 10,9. On a la même épaisseur entre les deux montres. Au niveau du poids, on est à peu près aussi semblable 45 grammes sans les bracelets. Sur la OnePlus Watch et 42 grammes sur la Samsung Galaxy Active 2. Pour ce qui est des matériaux, là, il y aura une petite différence. Il y aura une petite différence au niveau des matériaux du cadran du boîtier. Car sur la Galaxy Active 2, sur l'édition standard, car oui, ils ont aussi fait une édition acier inoxydable qui est plus chère. Mais bref, sur l'édition basique de la Galaxy Active 2, on est sur de l'aluminium. Alors que sur la OnePlus Watch, on a un boîtier d'acier inoxydable pour ce qui est des matériaux utilisés pour le bracelet on est à peu près sur le même type de bracelet du silicone du fluoro et c'est à peu près la même chose silicone caoutchouc bref ce n'est pas du cuir sur les deux montres il y aura une petite distinction aussi sur les matériaux à l'arrière car on est simplement sur un dos en plastique renforcé sur la one plus watch alors que on va le voir juste après la samsung galaxy active 2 incorpore un arrière plus métallisé car elle intègre bien entendu le fameux ECG qui a été débloqué en France juste là en 2021. Pour ce qui est de l'écran de la Samsung Galaxy Active 2, on est sur un écran de 1,4 pouces, super AMOLED, avec une résolution de 360 par 360 pixels. Sur la OnePlus Watch, on est aussi sur du AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 454 par 454 pixels. C'est un écran... Un peu plus récent, il y a plus de pixels, meilleure résolution. Après, grosso modo, sur l'apparence, on est sur des montres qui se ressemblent un petit peu, parce que... À droite on retrouve deux boutons deux boutons qui vont permettre à la navigation sur chaque montre malgré que maintenant côté logiciel il est possible de faire la petite lunette rotative tactile sur la Galaxy active 2 ce qu'on n'aura pas dans la navigation de la oneplus watch mais voilà deux boutons sur le côté pour chacune de ces montres je vous l'avais dit différentes couleurs disponibles sur la oneplus et sur la Galaxy active 2 bien entendu sur la oneplus watch il y a deux couleurs la couleur midnight Black, bien entendu je parle de l'édition classique, et la couleur Silver. Sur la Galaxy Active 2, on a beaucoup plus de couleurs, on en a à peu près 6 maintenant je crois. On va avoir deux différents noirs, on va avoir du bleu, on va avoir de l'or, l'argent et du rose donc il va y avoir de quoi faire plus de quoi faire pour assortir et personnaliser votre montre ensuite on continue le tour des montres avec l'arrière bien entendu vous voyez l'arrière est différent entre les deux montres l'arrière de la oneplus watch est assez basique avec un cardio mètre optique basique 4 diodes alors que l'arrière de la galaxy active 2 est plus sophistiqué on va en parler juste après dans la fiche technique mais elle incorpore un électrocardiogramme un ecg bien entendu ce qui donne un arrière plus stylé et surtout va apporter beaucoup, beaucoup dans les fonctionnalités. Pour finir avec le bracelet, je vous l'ai dit, matériau de bracelet à peu près semblable, sauf que sur la 44mm de chez Samsung, on a un bracelet de 20mm, de largeur 20mm, alors que chez OnePlus, un bracelet de 22mm. Voilà pour à peu près le tour, la différence du design. Vous voyez, on est quand même sur des montres circulaires, ça se rapproche, euh, voilà, à part la taille, la différence de format, on est sur des montres qui ont le même état d'esprit mais il n'y a vraiment que ça qu'on peut dire de ressemblant entre les deux montres parce que après je vous ai dit c'est deux catégories de montres différentes et on va le voir pourquoi dans la fiche technique mais surtout dans les fonctionnalités c'est parti comparons rapidement la fiche technique des deux montres ce qu'il y a de différent entre l'une et entre l'autre déjà sur la OnePlus Watch on retrouve ce qu'il y a de plus basique dans les montres connectées c'est-à-dire accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, cardio mètre capteur de lumière ambiante, baromètre, GPS, GPS GLONASS, Galileo, Beidou, et le Bluetooth 5.0. Chez Samsung, on va retrouver l'ensemble de ces caractéristiques techniques aussi, et on va ajouter à cela le NFC, le Wi-Fi. Et bien entendu, un cardio mètre et un ECG qui sont, on va dire... Plus, bah, plus évolué. Et déjà, il y a un ECG, il y a un système de CG, de pression artérielle aussi, qu'on n'aura pas sur la OnePlus Watch. Pour finir, les deux montres ont un stockage interne de 4Go. Ça, c'est semblable. Ça ramène à peu près à 2Go de libre pour la musique sur la OnePlus. Et sur la Samsung, de mémoire, on est sur 1,5Go à peu près. 1Go, 1,5Go. Pour moi, les grosses différences de caractéristiques sont là. C'est que sur la Samsung, on a en plus de ce qui est basique sur les montres connectées, ce qui est chez OnePlus, on va avoir le NFC, on va avoir le cardio mètre qui est un petit peu plus évolué et surtout le système d'électrocardiogramme qui se couple à ce cardio mètre avec aussi la possibilité d'avoir un suivi de la pression artérielle. Tout ça en plus, d'un OS ouvert qu'on va évoquer juste après, font de la Samsung une montre un peu plus smart. Au niveau de la batterie, sur la Samsung, on a une batterie de 340 mAh. Alors que sur la OnePlus, la batterie est de 402 mAh. Vous allez me dire, il y a 60 mAh, est-ce que ça change beaucoup Ça va changer surtout sur la consommation de l'OS. L'autonomie pratique est à peu près de 2 jours sur la Galaxy Active 2, contre 7 à 10 jours. Sur la OnePlus Watch Donc là on aura aussi une différence Dernière chose, les deux sont équipés De micro et de haut-parleur Mais vous allez voir que certaines utilisent Un peu mieux ces petits hardware que l'autre On continue avec les fonctionnalités Les fonctionnalités, c'est là où tout va changer. Parce que on est chez chacune des deux montres sur un OS propriétaire. Sauf que l'OS de Samsung, Tizen OS, depuis des années, s'améliore, s'améliore, s'améliore. Et c'est un OS ouvert. Là, Samsung avait choisi d'essayer de concurrencer l'Apple Watch à l'époque. C'est-à-dire de faire un OS ouvert où il sera possible de télécharger des applications tierces sur un store, sur le Galaxy Store. Ça, ça va permettre du coup de combler toutes les fonctionnalités de base qui sont sur la montre, les applications de base de la montre avec des applications extérieures et donc de donner un sort d'écosystème applicatif sur votre poignet qui vont vous permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'un os fermé comme celui de one plus pourra faire c'est aussi par cet os que samsung a libéré beaucoup plus de potentiel sur sa montre que sur beaucoup d'autres montres hein, pas que sur la one plus mais sur beaucoup d'autres montres en permettant la réponse aux sms en permettant d'appeler de recevoir des appels ça, ça se fait aussi sur la one plus mais surtout au niveau des sms il y a très peu de montres qui permettent une réponse aux sms ça va permettre aussi du coup d'avoir des applications de guidage la possibilité d'avoir un enregistreur de notes bref je vous invite à aller voir mon test complet de la galaxy active 2 et surtout mon top d'applications que j'avais sorti pour la galaxy watch 3 parce que galaxy watch 3 galaxy active 2 au niveau os c'est la même chose de plus la galaxy active 2 pour finir va nous permettre une navigation un peu pensée différemment pour historique la galaxy watch qui est sorti avant l'Active 2, avait une petite lunette rotative, petite couronne rotative. Celle-ci a été enlevée sur l'Active 2, mais l'esprit lunette rotative a été gardé au niveau du tactile. Donc il est possible de naviguer avec cette lunette fictive rotative, ce qui permet d'avoir une navigation différente. Au niveau de la OnePlus Watch, je vous ai dit OS fermé, c'est-à-dire que pour l'instant, on va devoir se contenter de ce qu'il y a sur la montre. Peut-être qu'il y aura des mises à jour, peut-être qu'il y aura des fonctionnalités qui seront ajoutées, mais on a grosso modo un suivi de santé un suivi de sport un suivi de sommeil bref les suivis quotidiens mais au niveau des fonctionnalités smart c'est là qu'on sera en dessous beaucoup beaucoup beaucoup loin en dessous de ce que samsung proposera avec Tizen os parce que on pourra avoir la connectivité si vous avez une tv ou une plus on va pouvoir répondre aux appels avec aussi envoyer une réponse rapide par sms aux appels ça veut dire si vous pouvez pas décrocher vous pouvez dire je vous rappelle plus tard mais c'est à peu près tout on va pas pouvoir répondre aux sms comme sur la plupart des os fermés et on va pas pouvoir télécharger d'applications tierces on n'aura pas par exemple comme samsung des services de musique spotify sur la One plus, il faudra se contenter de télécharger nos musiques et de les incorporer dans la montre. On n'aura pas la possibilité de télécharger, je ne sais pas, Uber, des choses comme ça. On va rester sur une montre plus lambda, mais, mais, parce qu'il y a un mais, avec, du coup, une autonomie loin supérieure à celle de la Samsung. Oui, parce que moi, je vous l'ai dit, je catégorise les montres connectées entre, déjà, les montres connectées hybrides, les montres connectées à écran, et, surtout, entre les montres avec un OS ouvert et, un, et les montres avec un OS fermé. Là, on est sur un OS fermé sur la OnePlus comme on a sur Huawei, comme on a sur Amazfit, comme on a sur Mi Watch. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire cette montre, c'est nul parce que c'est pas comme une Samsung. Cette montre, c'est nul parce que c'est pas comme une Apple Watch. Parce que cette montre, c'est un OS fermé, mais comme beaucoup de ses concurrents à ce prix là. Personnellement, je n'ai jamais vu de montre neuve qui vient de sortir sous Wear OS. Tyson OS ou Watch OS en dessous des 200 euros, ça, ça n'existe pas. Donc à 159 euros, on peut retrouver parfois avec des bonnes promotions des anciennes montres sous Wear OS à ce prix-là avec l'OS ouvert. Du coup, c'est souvent chez Fossil la Gen 5. Mais pour revenir à notre comparaison, on est sur deux utilisations différentes. Pour finir, j'ai mis en avant les fonctionnalités smart de l'Active 2 par rapport à la OnePlus, mais au niveau santé, on va aller aussi encore plus loin sur l'Active 2. Parce que je vous l'ai dit, le suivi cardiaque est au-dessus. On a le CG aussi et on a la pression artérielle. On a aussi tous les trucs de base, suivi de sommeil, suivi de sport, suivi d'activité. Mais globalement, le suivi de santé sur la Samsung est au-dessus parce que l'application est mieux développée et enfin est plus vieille elle a plus de feedback et voilà elle est mieux construite a à force de l'utiliser elle est mieux construite et surtout un point que je n'ai pas évoqué la Plus watch n'est pas encore compatible avec un iphone alors que la samsung est totalement compatible avec un iphone je vous invite à aller voir euh, j'ai fait une vidéo sur la galaxy watch 3 sur android vs sur ios bref vous allez voir que vous pouvez même répondre aux sms avec un iphone avec la galaxy active 2 et la watch 3 donc on est bien pour des gens qui ont des iPhones, il y en a une qui est compatible et pas l'autre bref maintenant laquelle choisir laquelle choisir ça va être simple déjà en fonction de votre budget je sais que 159 euros déjà c'est un bon prix pour une première montre connectée la galaxy active 2 est au dessus on va dire à 200 euros vous pouvez la trouver un petit peu moins de 200 euros c'est une bonne affaire déjà si vous arrivez à l'avoir à moins de 200 euros pour moi c'est une bonne affaire et ça change un peu la donne. Vous avez le budget pour acheter les deux, il va falloir faire un compromis. Soit vous partez sur l'autonomie avec un OS bridé, soit vous partez sur beaucoup de fonctionnalités, mais qui dit beaucoup de fonctionnalités dit qu'il faut recharger la montre souvent. Tous les, je vous ai dit tous les 1-2 jours en fonction de votre utilisation. Ça, ça va être vraiment une différence dans l'utilisation, ça va être vraiment une différence dans la façon de vivre. Parce qu'une montre connectée, il faut qu'elle soit le plus possible à votre poignet pour bien suivre votre santé. On va pas se mentir, la nuit, le jour, etc. Donc est-ce que vous avez le réflexe de pouvoir recharger votre montre connectée Je ne sais pas, pendant que vous travaillez et après vous la remettez quand vous partez de votre bureau, je ne sais pas. Mais il faut se mettre en tête que si vous voulez beaucoup de fonctionnalités qui peuvent, pour certains, être gadgets, il va falloir penser à recharger la montre. Ensuite, il faut savoir que tout ce que fait la OnePlus Watch, à part la liaison avec OnePlus Watch TV, il est possible de le faire avec la Galaxy Watch Active 2 et il est possible sur beaucoup de choses de le faire en mieux. Donc avec tous ces éléments en main, pour moi le critère va être vraiment sur autonomie OS fermé ou OS ouvert moins d'autonomie. Personnellement pour ma façon de vivre, vous avez certainement vu aussi ma vidéo routine montre, je rajouterai 50 euros de plus, 50 euros de plus ou 70 euros de plus, peu importe, pour aller sur l'Active 2 qui offrirait déjà la possibilité d'être sur iPhone, mais surtout qui offrirait pour moi beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de précision que la one plus watch n'offre pas ce n'est que mon avis parce que ces deux montres de catégories différentes si vous n'êtes pas prêt à recharger votre montre je vous le rappelle sur ces deux, deux choix je vous incite plus à aller sur la one plus watch après dans les montres grande autonomie il y en a beaucoup donc vous verrez par rapport aux autres montres grande autonomie de la même catégorie chez huawei chez amazfit chez xiaomi laquelle est mieux à choisir par rapport à la One plus Watch ou non, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce comparatif, j'espère que déjà c'est plus clair pour vous. Je voulais vraiment vous montrer aussi qu'il y a, enfin pour moi c'est deux catégories de monde différentes, c'est comme si vous achetiez une voiture, est-ce que vous voulez une voiture qui va vous faire juste une belle accélération, parce que vous faites une course sur, je sais pas, sur un kilomètre, sur euh, voilà, quelque chose comme ça, ou est-ce que vous voulez une voiture qui est un peu moins confort, un peu moins précise dans son accélération on va dire, mais qui peut vous faire faire du... Euh, 500 km sans avoir besoin de la recharger. C'est différent, c'est en fonction de votre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, activez la notification. On se voit la semaine prochaine aussi pour un live. En attendant, vive à fond, vive la tech Merci et à bientôt sur ma chaîne.